Voilà, mais nous sommes revenus. J'espère que vous allez bien. Je salue bien bas tous ceux et toutes celles qui ne nous ont pas suivis tout à l'heure dans notre volet numéro 1 avec M. Georges Boucard, notre invité, qui nous a parlé tout à l'heure avec son cœur et nous disait qu'il était bien contre l'obligation vaccinale, mais qu'il était pour la liberté de tout et chacun. N'est-ce pas, M. Georges Boucard Nous allons passer ce volet-là pour entrer avec vous. Dans, dans, dans qui êtes-vous où avez-vous grandi dans vos projets pour cette année 2022 ben, euh, Dans cette année 2022... Qui, qui, est... qui arrive, nous n'en sommes pas rendus, oui, mais, mais je voudrais que vous nous fassiez des projections réelles. Absolument, ah, oui. Euh, mais je vais peut-être... Euh... Vous surprendre, mais je vais faire peut-être une annonce euh, également tout, euh, euh, nous, nous allons revenir sur l'annonce tout à l'heure, Mais, ça, mais... Euh, sans vous interrompre, oui. si vous permettez, je vais me recentrer, c'est de ma faute. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 20 décembre, nous recevons ce monsieur qui est venu de son plein gré, n'est-ce pas Absolument. Pas comme l'autre à l'issue de son plein gré. Il est venu nous répondre et nous parler de cette année 2020, de 2021 pardon, qui est... Euh, nous a un peu fatigués, bouleversés et jusqu'à maintenant perturbés. Alors, Georges Boucard, nous savons que vous êtes lamentinois, pourquoi j'ai commencé par vous demander d'où étiez-vous, mais je ne sais pas exactement quel quartier. Vous avez grandi dans une famille exceptionnelle, dont vous allez nous en parler tout à l'heure, mais aussi, nous sommes à l'ère de Lamentins, à l'ère d'une éventuelle annulation de l'élection du maire en place. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, alors où nous parlons, si cela a été fait ou pas. Alors j'aurais aimé aussi que vous puissiez nous dire si vous en avez, si vous avez des projets en ce sens, au cas où euh, cette annulation aurait été effective. effective. Donc voilà, c'est un petit peu tout, tout, tout cela que j'aimerais voir avec vous. Absolument. Mais, je vais commencer par euh, me présenter. Euh, parce que bon, beaucoup de gens me connaissent euh, j'évolue euh, aux, aux côtés d'Éric Jalton à son cabinet donc je suis assez médiatisé euh, je suis coordonnateur général d'un parti politique euh, je suis participé aux dernières élections euh, euh, régionales euh, sur la liste euh, avec aux côtés de madame euh, Borel donc, euh, donc euh, les gens me connaissent euh, comme un acteur euh, pol politique qui, qui, euh, qui aide qui aide à la décision euh, au sein du cabinet du maire de d'Idex Gialton. Mais, euh, à leur grande surprise, ils ne savent pas que, en fait, je suis euh, euh, résolument la moitié noire, parce que euh, je suis né euh, à, à la clinique Le Maistre, mmh. dans une chambre à l'époque qui était entre les abîmes et Point abîmes euh, <rire> oui, oui, mais euh, la chambre oui. était aux abîmes, mais euh, on m'a déclaré à, Bonnabille. à Bonnabille. Donc vous voyez, bon, la, la, la, la famille est originaire des abîmes, de salle d'asile, mmh. mais euh, depuis 1953, hein, mmh. 1953, mon père et ma mère, mon allié, mmh. euh, se sont installés euh, à, au Lamentin, voilà. au bout de la d'abord, euh, ensuite euh, à Castel où euh, euh, ma mère a été nommée directrice de l'école primaire pendant 40 ans, plus de 40 ans, et mon père a été responsable du foyer agricole du, du CFBA, donc de Bréfort, mm -hmm. pendant des années. Il a été aussi membre du conseil d'administration du lycée euh, agricole avec euh, M. Blandin, Archivelle, un certain nombre de, de personnalités euh, euh, qui ont œuvré sur... Euh, l'apprentissage et la formation euh, du monde agricole. Et c'est tout naturellement qu'il était expert euh, dans euh, l'évaluation des, des terres agricoles, mm -hmm. des jardins, et il le faisait à titre euh, gracieux, alors que euh, normalement, euh, il, il, il aurait dû se faire payer pour ça, mais c'était ouais. sa vocation, c'était ouais. un socialiste de la première heure, et euh, au Lamentin, c'est tout naturellement qu'il est entré en politique aux côtés d'un membre de la SFIO, parce que lui-même il était... Faux, euh, fondateur de, de la SFIO, la Société Française de l'Internationale Ouvrière, et euh, aux côté de René Torilio. Donc euh, moi j'ai grandi dans la cour de l'école de Castel, euh, avec euh, euh, une école à l'époque magnifique, puisque bon, euh, cette école avait été reconstruite après le cyclone. Euh, euh, c'est Inès et... et... c'est ça Non, non, non, non, même avant, mais très avant. Oui, mm -hmm. Je parle de en 1952. Ah, ok, d'accord. Donc, euh, euh, euh, on n'était euh, pas nés. Voilà. Il, une, elle, elle, elle, elle, par un entrepreneur qui venait d'auvergne, euh, Monsieur Brunet, oui. M. Brunet oui. et, et, et qui était venu d'auvergne, reconstruire euh, euh, cette école avec ses enfants, c'était un, un, un, un, quelque de la France continentale, de, de l'auvergne, et avec une équipe qui avait fait une école extrêmement moderne, puisque c'était l'école pilote en Guadeloupe avec un sénateur euh, euh, maire, Monsieur euh, euh, René Toribio, donc, euh, euh, euh, ensuite, euh, qui a été président du conseil euh, général à l'époque, hein. donc, euh, ce n'était pas rien, c'était une personnalité politique de premier plan. Et euh, les vicissitudes de la vie politique ont été celles qu'elles sont, ils se sont euh, fâchés, mais de manière euh, euh, vraiment très forte, et, euh, mon père a rencontré à l'époque un, un jeune médecin euh, ben, qui, qui, qui était ton père. Hein oui, oui, oui, j'écoute jusque-là avec attention. Oui, qui était ton père. Jusque-là, c'est une Voilà, Et, et, et, et, et, euh, et euh, ils ont euh, fait de la politique pour euh, conquérir reconquérir la, la, la, la ville du Lambertin, ce qui a été fait après euh, de nombreuses années de bataille. Et, et le père de José Torimio, qui a été maire aussi, donc avait très très peur de ce quartier de Castel, et à tel point que certains l'avaient surnommé Moscou. <rire> parce que vous avez le quartier des Bolsheviques. <rire> non, mais c'est pour ça pour vous dire que c'était vraiment un quartier, moi j'ai grandi dans les joutes politiques. Hein. Mm -hmm. Je me souviens, quand on... Euh, petit... enfin, euh, comme disait votre frère, quand vous dites joutes, ah, c'était votre frère, il disait, bon, nous combat, pour vous comprendre, c'était pas de... Ah ouais, c'était pas, pas... Petite querelle, ah, c'était non non, et, et, et, et, et mon père avait... avait sa euh, garde rapprochée, voilà. avec le Turen Bivrac, les, les IRA. Avec les, les bois dans le coffre ah, de, de chaque voiture. Ah oui, oui, non, c c on n'allait pas à, à, à cette époque-là. Ah, euh, oui. Euh, en politique, euh, oui. à la fleur au fusil hein. eh oui, oui. Non, non, non, parce qu'il y avait eu, vous vous rappelez, il y avait eu le fameux cocktail Molotov dans, dans les voitures, oui. à, à, à, le à, à un petit canal. Mon père, euh, dans la station-service du bas du Boeuf, il y a eu deux balles dans le pare-brise. Oui. Donc, euh, on s'était pas dans enfants de cure. Donc, et d'ailleurs, donc, à la victoire de Jojo, d'Agonien, Dago, Dago et de Roger, ben. Avec le du Il y a du un hein? Ah oui, avec ah. le Peugeot du bar, avec beaucoup. Ouais, le oh, père d'Éric Zubar et d'autres une fête pendant une non, non, semaine c'était si comme c la, la libération, libération la libération de, de la ville du Lamentin ils avaient pris le Lamentin comme oui tout à fait et, pris, et, euh, euh, euh, oui. Comme, on, comme, comme jadis ils ont pris la Bastille voilà. ben c'est la prise du Lamentin la prise de... <rire> et je me souviens, et ça ça m'avait marqué parce que j'étais assez jeune à l'époque mm -hmm. euh, je, je, je regardais le, le dépouillement dans le bureau centralisateur de l'école de, de du, du, du beau, mm -hmm. euh, et euh, la foule en colère, la foule, en... j'avais jamais vu un peuple en colère, mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, hein, il faut toujours se méfier d'un peuple en colère. Un peuple en colère oui, oui. euh, n'a pas de limite, et, et, et, et, et le, père de René, le père de José est sorti mm -hmm. escorté par les gendarmes dans des conditions assez difficiles. Donc pourtant, vous vous dire que moi, l'histoire politique de la matinée, je, je la connais parfaitement, avec les maires qui se sont euh, succédés, euh, Jordan D'Agogna, euh, et... euh, Juanito Toribio, qui est revenu. Et qui est revenu pour déposer son fils oui. Voilà, qui est revenu. Euh, euh, José, oui. euh, Renette Juliard oui. euh, oui. et, euh, et... l'actuel maire, José Saboti. Oui. Euh, voilà, et ce sont des gens que je connais depuis oui. ma en de enfance, et hein, oui. avec qui... Et, et, et avec lequel j'entretiens des rapports assez. Euh, un peu moins, je sens un poser parce qu'il est plus ouais. jeunes. Oui, plus oui, jeune oui. que notre, ce n'est pas notre promotion, non, comme non, on dit. Il est un peu plus, il était que nous. plus jeune que nous. Mais bon, les sympathies, c'est un endroit sur le, sur oui. un peu sur la pompe funèbre qui sont ça. aussi à, à, à, à, famille, à, à, à, à la boucan. C'est oui. comme sa famille. La famille qui a une boutique, un euh, ouais. commerce. Hein, à chartrer. À, eux, à P, Donc voilà. Donc. Euh, donc je, je, bien, euh, mm. euh, je sais. Il y a eu une tentative au moment d'un amassé qui a failli être maire. Il s'en a fallu peu, c'est du D.R. Euh, ah, c'est du gamin, c'est Avec son frère, il est, est hein, ouais. un ami. Donc, je vous bien, l'arc la cartographie euh, euh, euh, politique, politique oui. de la Lamartinoise. Oui. Euh, bon, après de, en 2009 euh, j'ai rejoint le cabinet d'Éric euh, euh, eh ben, comme nous tous, hein, on est parti oui. travailler il fallait qu'on aille bosser hein. ah ben, fallait travailler. Il fallait pas, parce que la ne n'offrait pas à, à, à, à boire oui. et à manger à tous ses enfants hein, une petite donc, euh, donc ouais. j'ai grandi dans cette école qui était une école en pointe hein. euh, on avait des, des écorchés euh, des squelettes euh, on avait le cinéma dans, dans l'école on avait des mm. Puzzle sur la cartographie la carte oh là là. De, de la France, ouais, euh, de, de, de la technologie moderne. On était très en pointe, cette école on était très ouais. en pointe. Et mon père faisait des jardins. On a fait le concours des jardins scolaires, et avec ma mère directrice d'école, mm -hmm. euh, mon père ingénieur agronome, qui avait fait ses, ses études à, à, à Porto Rico mm -hmm. dans les années 1958. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, euh, par là, ça me dit que j'étais conçu à Rico. Ah ben oui, forcément, forcément, si vous avez l'âge que vous avez, forcément, il y a eu construction quelque part. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'étais conçu à Porto Rico, donc c'est pour ça que j'ai eu cette, cette petite, appétence. C'est pour ça que vous avez cette petite terre-là d'Espagnol de, ah, de, hein oh, bah, que je crois que, que, que, que j'aime beaucoup la culture espagnole euh, parce, mmh. parce que c'est que c'est là où j'ai été conçu. Mmh. Donc, euh, vraiment, dans cette école de Castel, qui est un lieu emblématique, euh, parce qu'à l'époque, la politique, c'est pour ça que je dis, euh, les gens ne savent pas, et on ouais. que les élus, on ne sait pas ce que c'est c' Moi je me souviens des, des files d'attente devant la porte de la maison depuis 4h, heures, 5h heures du matin, les gens venaient pour remplir les papiers de sécurité sociale, les déclarations mm -hmm. d'impôts. C'était la seule voiture qui, qui était la seule 4 4 familiale où euh, moi je, je me souviens qu'en allant au lycée à Carnot, mm -hmm. mais un, un, des jours, je revenais avec un, un, avec des, un sac blanc, mm -hmm. et bien c'était des, des gens qu'on avait des morts, hein, mm -hmm. que mon père ramenait de l'hôpital général. Et il y a beaucoup de beaucoup de lamentinoises et de, de, de l'amantinois à Maracassel sont nés dans la voiture de, de mon père parce qu'ils n'avaient même pas le temps d'arriver ah, il n'y avait pas d'ambulance et, et il fallait quand même faire le transport voilà, et mon père était ouais. au service de la population mmh. la matinoise. et beaucoup de la savent que, que, que, que c'était quelqu'un d'affable oui. ah, oui. qui avait son caractère hein, oui. euh, euh, euh, dont j'ai un peu hérité mmh. mais, euh, mais euh, et qui euh, a rendu service aussi à beaucoup de la menthe et de la menthe notamment sur Blachon et sur, toute la, sur, toute la, matine, et sur toute la toute la Guadeloupe mm -hmm. en, en, en particulier. Toute mm -hmm. la Guadeloupe, mon père était connu chaque fois. Quand il m'a mené au lycée Cardeau, mm -hmm. on devait s'arrêter chaque fois parce que il devait saluer quelqu'un, euh, euh, donner un, à l'époque un stop, mm -hmm. pour faire en sorte que la, la personne aille au bout, il fallait qu'elle passe à son bureau. Mm -hmm. Ensuite. Arrivé au lycée Cardo, j'arrivais souvent en retard, mais euh, <rire> c'était les nécessités et oui, de, et euh, de le, la vie oui, politique. Voilà. Donc je connais la politique, mais je mais sais euh, ce que c'est. Ce qui, qui m'intéresse, oui. ce qui me plaît dans, dans, dans M. Boucard euh, Roger, défunt euh, directeur de cabinet de Georges Dagonia, mon père. Enfin, mon père premier euh, adjoint. Et premier adjoint, après le oui. directeur de cabinet, premier adjoint, il était ouais, géré oui. comme une là, parce que oui. lui, euh, Jojo, enfin c'était Jojo, oui, et Jojo. Tout le monde. même nous nous gordions, c'était Jojo et Roger. Et, Roger. et Roger. Donc lui, euh, Georges Dagonia, il avait son cabinet. Oui. il avait une patientèle immense hein, donc euh, il ne pouvait pas tout le temps être euh, à son poste en mairie parce qu'avant ma les maires n'étaient pas fonctionnaires c'était pas, pas des comme aujourd'hui là, des non. VIP, c'était des gens qui travaillaient absolument, c'était des gens qui, qui, qui étaient dans, dans le bureau, bureau qui et qui étaient au service de la population donc monsieur Boucar a fait office de tout de tout, de mais tout mais euh, euh, euh, au sein de cette commune de, ah mais aussi de la bien du de temps de René parce qu'il voilà. euh, était sénateur donc à Paris, mm -hmm. très souvent et, et donc euh, mon père a géré la commune de Lamantin mm -hmm. Et comme il a euh, géré sous, la mandature, sous les mandatures de, de, de Jojo, oui, oui, de et, oui. et, et euh, qui était un médecin exceptionnel. Donc. Oui. Bah, mais le seul à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. Voilà. il devait faire les quartiers Castel aussi, aller chercher les ah oui, mamans oui. qui accouchaient, aller les afficher sur place. On n'avait pas et... le choix à l'époque. Ils n'avaient pas mais, le choix. Je me souviens, c'était voilà. soit Dago, soit Jordi mm -hmm. soit Dolly, voilà, euh, donc, là, à Saint-Rose. Saint voilà, il n'y avait on pas Et à Petitbourg euh... Il y avait un autre, je pense, ah, le nom oui. échappe. Tout à fait. Donc, c'était ces médecins, c'était le désert médical à l'époque. Oui, oui. Donc, euh, il fallait être auprès de la population. Et puis, euh, euh, mes parents, qui étaient fonctionnaires euh, euh, euh, d'État, à l'époque, hein, euh, donc, euh, mon père, qui était à l'administration de la DAF, ce n'était pas la DAF, c'était la direction des, des, de l'agriculture des eaux et de la forêt à l'époque, hein, euh, euh, avait le foyer, était responsable du foyer agricole, donc a formé de générations d'agriculteurs. Euh, euh, et euh, moi, je me suis inspiré de cette expérience de proximité, parce que la politique, c'est la proximité avec la population. Le maire. Le maire c'est quelqu'un un élu, euh, je crois qu'on connaît beaucoup les élus, mais parce que les gens ça savent pas ce que c'est. Un vrai élu, c'est quelqu'un qui est proche de sa population, euh, qu'on peut toquer à sa porte à n'importe quelle heure, euh, parce qu'il euh, euh, faut rendre euh, être, être service. Oui. Euh, et mon corps le faisait de manière naturelle, parce qu'il m'a être renforcé pour ça. Mmh, mmh. Euh, euh, donc euh, moi j'ai un peu hérité de cette vision euh, de, euh, de la politique de cette politique de proximité qu'on a un peu perdue. Le, les gens sont devenus des, des technocrates qui, co mmh. qui commentent euh, euh, donc euh, un budget euh, avec une expérience financière, euh, reste à réaliser, ACCP, mmh. euh, mmh. euh, euh, autorisation de programme. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait. Ah, allez, on, on a perdu a ce caractère chaleureux, ouais, ouais. ce caractère de proximité. Mmh. Euh, D'ailleurs... Euh, Éric Jalton l'a gardé. D'ailleurs, mm -hmm. c'est pour ça qu'il a été réuni à 70 bons soirs. Voilà, voilà. Euh, en, Très en, en, peu de gens. Eh, mais vous voyez d'où il sort aussi, d'une famille, oui, de pères comme euh, notre, nos pères. D'ailleurs, voilà. pour, pour la petite histoire, il hein, mm -hmm. faut savoir que la mère euh, euh, d'Éric Jalton est la moitié noire, Monet Jalton, et, mm -hmm. euh, Jalton, euh, et euh, euh, sa mère euh, était aussi militante de la SFIO mm -hmm. à l'époque. Ah, On l'a menté. Elle me racontait qu'il défilait dans les voitures. Vive la SFU avec René Toribio. Donc Vive la SFU avec Poët Oribu, c'est Donc c'était un militant. Et c'est mon père qui l'a présenté à Frédéric Galton, dit Robert. Donc l'histoire, ah oui, tout ça. Aussi bien, nous sommes en fait les enfants de le couple politique, et c'est tout à fait naturel que nous nous intéressions. Qu'on qu aspire un jour peut-être... Alors vous ne m'avez oui. pas toujours répondu là-dessus, Vous pas repon, répondu au cas où cette élection municipale viendrait à être annulée, selon ce que j'entends là. Euh, bon, nous parlons et, et forcément l'élection mon annulée, hein, mais si euh, euh, on avait cela comme nouvelle et qu'en 2022 on nous disait euh, euh, que les, cette élection euh, était annulée, est-ce que vous avez déjà aujourd'hui lundi... Aujourd'hui, lundi 2021. 2021. 20, 20, 20, 20, 20, 20. hein? oui, oui. Maquille bien pour nous payer ça parce que le jour où nous étonnons les nouvelles, c'est pour nous payer à MDI de, de répéter ça a été dit aujourd'hui. Donc, est-ce que vous aspirez quand même à, à, à un jour à, ah, à prendre, prendre pas, les commandes de, mais, le, de votre commune Mais je ne peux pas me désintéresser de la de la vie politique la ouais, Et pourquoi vous n'êtes pas venu avant Mais là, pourquoi mmh. je suis pas venu avant Parce que mmh. de manière professionnelle, mmh. j'exerçais l'émission aux côtés de voilà. une, mon ami d'enfance. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a mmh. demandé euh, de mmh. renforcer son équipe, mmh. ce que j'ai fait. Donc mmh. j'ai acquis une, une expérience politique, mmh. aux côtés d'un homme politique euh, qui a une certaine importance, mmh. un poids politique mmh. euh, en, en Guadeloupe. Mais cette expérience-là, je vous dis que... S'il venait, mmh. à ce que les élections soient annulées donc, euh, au Lamantin, je ne resterai pas inerte. Je viendrai participer à la bataille politique au Lamantin, parce qu'il euh, y a des choses à faire mmh. au Lamantin. Mmh. Et euh, malheureusement, je trouve que le Lamantin mmh. euh, n'est plus dans le top 5, le top 5 des communes, mmh. comme euh, il était avant au temps de René Soto et Bure, mmh. euh, et de Georges Agonia, mm. euh, c'était une commune euh, qui comptait, qui avait un poids politique, il y avait un sénateur, il y avait le président du conseil général. Hein, Mais ça fait longtemps de... qu'on n'a pas eu tout ça. ça hein. c'était pas rien. Ça fait longtemps ah. qu'on n'a pas eu de sénateur. Et on là, on pesait, on pesait dans l'échiquier politique. Mm. Moi je veux, euh, euh, s'il s'amenait que ces élections soient. Mais je pense, je crois, parce que moi j'ai quand même euh, euh, une certaine expérience et un réseau euh, aux niveau, au niveau du conseil d'État. Euh, le réquisitoire du... Les réquisitoires qui sont en pendant là, mmh, mmh. Euh, me laisse à penser euh, que l'élection sera annulée. Alors j'espère mmh. simplement euh, que leur maire euh, euh, ne sera pas rendu inéligible, ce qui est mmh. possible, ce qui est absolument possible, parce qu'on ne sait pas, euh, pas, à la date d'aujourd'hui, mmh. puisqu'il euh, paraîtrait que euh, sur euh, d'autres communes voisines, mmh. ce sera peut-être le cas, euh, peut-être Capacité aussi, donc on ne sait pas. Euh, donc euh, par rapport à cela, moi je me tiens prêt mmh. à rendre à la population lamantinoise qui m'a vu grandir mm -hmm. euh, euh, l'expérience que j'ai acquise aux côtés de Déris-Alton euh, parce que il me semble nécessaire de redonner du dynamisme, de réveiller un peu euh, moi, la Lamentin, on n'est pas à nous parce que, mm -hmm. bon, je, je sillonne les, les, les, les routes de la mm -hmm. j'habite à Castel, mm -hmm. avec euh, euh, ma mère dans un studio que, que, que, que nous avons euh, et je vois je vois que la, la, la population euh, est des fois mécontente. Je fais mon footing assez souvent au nouveau lotissement caillou qui est fait. Et la population m'a interpellé, m'a demandé que pas normal qu'il y ait autant de, de, de, de, de dépôts d'ordures sauvages et, et, et, et d'encombrants. Et euh, moi, la réponse que fait euh, l'actuel maire ne me satisfait pas. Euh, eh, bien, euh, eh bien, ça, nous, nous laissons ce point-là pour au cas où, parce qu'il oui. ne faudrait pas qu'on vende la peau de l'ours avant de la voiture et il, est, il est toujours maire. Ah oui, et absolument. On a pas encore mais... les résultats, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais, Donc, mais tout ça pour vous voilà. dire que euh, euh, la communauté d'agglomération, euh, ce n'est pas une excuse de dire que ce n'est pas les compétences. Non, Toutes non. Les, euh, euh, il faut agir. On ne peut sûr. pas laisser la population lamantinoise dans Exactement. un état d'insalubrité. Mm -hmm. Il faudra agir. Donc, euh, moi, je crois que je me m'améliorer du combat politique. Mm -hmm. euh, euh, alors, avec qui, je ne sais pas. Euh, mm -hmm. Mais en tout cas de cause, euh, beaucoup de la euh, et de la avec mm -hmm. qui j'ai grandi, on se rencontre, on parle du Lamantin mm -hmm. et on, a, on, on décide, on va, on décide mm -hmm. de, euh, de ne pas laisser euh, euh, euh, le Lamantin. Euh, dans cet état, ah. quelque peu... Euh, de délabrement, euh, pas de... délabrement, mais euh, on, peut fait, de on, fait, on peut faire On peut faire un... Ah, mon cas, il des radios. Bah, ben, oui, peut-être. Eh, ben mais... On va trouver la conclusion parce qu'on oui, va devoir y aller. Alors, fait fait faites votre conclusion rapidement et mais... donner vos voeux pour demain ah, ben, pour les Population guadeloupéenne, 2022 sera une année où je pense que nous sortirons de la pandémie de la COVID-19. Je crois qu'il euh, euh, y a des perspectives euh, de reprise économique qui se feront jour. Euh, je crois que l'année 2022 sera, une, sera aussi une année électorale euh, importante, qu'il y aura les élections présidentielles en avril, les élections euh, Législative. législatives. Alors peut-être que les lamentements seront appelés aux urnes euh, au cours du premier trimestre. 2022. Donc, à cette occasion, je ferai savoir quelle est ma, ma, ma, ma, ma décision par rapport à cela. Mm -hmm. euh, mais je ne resterai pas énerve, ça c'est certain. Euh, par rapport à, à, à 2022, je souhaite à la population guadeloupéenne euh, eh de passer d'excellentes fêtes euh, de fin d'année, euh, un, un, un joyeux Noël et, et un joyeux réveillon, oh. dans des conditions euh, de précaution euh, sanitaire parce que cette maladie est incisieuse mm -hmm. Moi, je l'ai eue en, en, en, en août euh, 2020. J'en suis sorti euh, parce que j'ai pris les traitements qu'il fallait. Mm -hmm. Moi, j'ai pris le protocole du, du professeur Raoult. Ouais. Et, en trois semaines après, je reprenais mon footing. Donc, euh, à Caillou et sur le Mont-Moko. Donc, ouais. donc, euh, euh, donc, par rapport à ça, je dis qu'il y a des traitements qui soient. En tout cas, moi, j'en suis l'exemple. Donc, par rapport à sa population, euh, peuple de la Guadeloupe, Peuple euh, des Abîmes, avec qui, qui je travaille, j'ai beaucoup d'amis, euh, ouais. euh, j'ai de la famille voilà, aux Abîmes aussi. Peuple du Lamantin, eh bien, euh, cette année 2022, beaucoup de choses se, se feront. Je crois qu'il y aura du changement, même au plus haut sommet de l'État. Mmh. Je crois que euh, cette année 2022 sera une année euh, de renouveau politique. Alors, tenez-vous prêts, passez de décédentes fêtes de fin d'année et euh, le moment venu, je pense que je reviendrai euh, vous dire ce que je souhaite faire avec d'autres euh, mmh. sur cette ville de la que j'apprécie et qui est mes chers mmh. population la okay. mmh. population guadeloupéenne, ah, eh vous connaissez mes positions, je ne me cache pas euh, je suis un membre d'un collectif je suis euh, dans un parti politique et par rapport à cela euh, euh, j'assume, j'ai toujours Plain, assumé mmh. toutes mes positions politiques nous allons, ils vont, ils vont nous interrompre, ça y est, on peut encore dire son numéro de téléphone, vite fait le numéro de téléphone, votre numéro à vous. Euh, donc le 06 90 32 22 46. 32 euh, un numéro, 22 46. 46 un numéro professionnel. Professionnel, mais ils peuvent vous appeler là-dessus. Ah, oui, oui, oui, si quelqu'un regarde cette diffusion, ah, oui, cette rediffusion, ils peuvent vous contacter, oui, oh. Monsieur Georges Boucard. Absolument, okay. aux, aux heures de bureau. Très bien. <rire> mais Alors, je suis parce on sortit on passé chez nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons très bien. Mais nous l'aimons nous Merci de nous avoir parlé avec votre, votre cœur, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui est très franc et j'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Nous suivrons les choses et si vous avez les nouvelles avant moi, vous me direz si les élections ont été annulées ou pas parce que moi je suis plus... Euh, ah, je ah, suis bon tombé bon. totalement, je ne me, je ne plus là-dessus. Ah, merci en tout cas, Georges Boucard. Peut-être que je serai intéressé par votre programme, parce que vous proposez, qui c'est Jules Amontinoise aussi. Ah, ben je sais que euh, tu es à la bonne Alors, euh, alors ah, ça, voilà. Je sais de qui, de, de qui tu es de, la, de, la fille. Bien, bien sais Donc par rapport à ça, euh, et je crois que tu sais de qui je suis ah, ben, le. Bien sûr. Donc, euh, nous, a, nous aurons, nous des aurons combien, certainement des choses ah, à certaine. dire. <rire> On l'a voté la Que ça <rire> plaise <rire> ou pas. <rire> Merci beaucoup de nous avoir suivis. Regardez ce, ce numéro 2 volet de rencontre de cette rencontre avec Georges Bouca, et le numéro 1 que nous avons eu ensemble précédemment. Merci, bon bonne fin de journée. Merci Murphy, merci Monsieur Bouca. Et à tantôt. Bye bye.